Ah, que c'est dur! Va dans la forêt chercher des fruits. qu'ils disent, J'espère que je vais trouver quelque chose de bon cette fois. Ils ont l'air bien bons cette J'aimerais bien en avoir chez moi. Ça m'éviterait cette époque. Va, assis! petite. En ah, voilà une grosse prune en plus. Elle est morte. Voilà celle est faut. L'homme a choisi de ramener et planter les noyaux des meilleures prunes qu'il a goûtées. Les graines germent et les arbres poussent, puis arrivent les fleurs et enfin les fruits à la période des pluies. L'esprit dès que nous ne d'abord rouges, avant de changer, meurt à ma Deux enfants cueillent les plus, ils les apportent à leur mort. Que ma porte tu là Les prunes que nous avons cueillies, il y en a des noirs et des de blanche. blanches. Les plans de sont manger ici. Nous allons séparer d'un côté les grosses prunes noires pour le marché et les prunes plages pour L'homme les les pruniers à prune noir produisent plus. Il décide alors de couper les pruniers à prune blanche et de ne planter dans son champ que des noyaux venant de prune noire. Des noyaux de prune noir. L'homme obtient des pruniers à prune noir et des pruniers à prune blanche. Les pruniers. Je ne voulais qu'avoir que des trous noirs et me voilà avec des trous noirs et blanches. Grave que je ne comprends rien. C'est normal, papa. Laisse-moi t'expliquer. L'arbre à couleur noir s'est croisé avec l'arbre à couleur blanche et cela a donné des... Poules. Le nez soit sorti ce petit arbre qui peut avoir soit des caractéristiques de l'arbre à couloir moi, soit celle de l'arbre à coups Oui, papa, c'est un peu comme nous. Nous avons les mêmes parents, mais nous ne nous, nous ressemblons pas tous les trois. Nous ressemblons, Jacob, un peu à maman, un peu à papa. C'est la diversité. Toutes les variétés de plus sont uniques et ont des caractéristiques différentes, il est important dans nos champ de gagner de la diversité.